Qu'est-ce que vous allez faire de moi Oh mince, tu es toujours là. Je n'ai fait que 4 cages. Je suis littéralement pas... C'était morieux frère. Waouh. vous êtes moche. Est-ce que vous aimez vos nouvelles chambres Comme vous voyez, elles sont parfaitement adaptées à vos hobbies. Que j'ai glané depuis vos historiques de recherche internet. Alors ça, ça peut être très dangereux, ça. J'estime que vous n'aurez aucun désir de vous en aller. Maintenant, émerveillez-vous de votre nouvelle résidence. Et attendez patiemment avant que je domine le monde. A plus. Chris, hé, hey, est-ce que tu m'entends On dit qu'il y a un moyen de communiquer entre les chambres. Très utile, n'est-ce pas J'ai vraiment pensé à tout. Ferme-la. Bref, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Malcey, est-ce que t'as une idée brillante eh. Hey. Oh, Où est Ralser <truits> nice. Ce qui doit rendu oui, Chris, c'est sûrement lui. Vite Il faut qu'on arrive à s'échapper. T'as pas quelque chose avec toi qui pourrait nous aider. Bah bah. Actuellement je suis bloqué là. Objet, clé. Mais c'est vrai que j'ai le lanceur Mais putain <rire> Au tout tout au début. J'étais manqué Parce que tu m'as manqué Lancer, c'est toi Je pensais que tu nous avais laissé tomber Non, j'adore tomber Oula, j'adore tomber mais quand c'est. mais pas quand c'est vous <rire> Je me reposais simplement dans le trou de pantalon de Chris. Euh, sa poche. Oui, et j'ai tout vu Un pantalon, de la poussière, divers objets une vilaine maman vous a mis dans des cages électriques Ouais, on est piégé alors... Et euh... hey, attends, tu nous as vus sur les montagnes russes Oui, c'était super Mon tout premier tour de manège <rire> J'adore choper la nausée avec des amis <rire> De fait... Et hey, euh, tu devrais probablement euh, nous libérer Ah oui, c'est vrai Je pourrais toujours vous reposer sur moi Pour vous rendre la liberté <rire> J'ai aucune idée comment on ça dit ça Demander nouvel objet pour chambre, ça va être ça Demande objet, pelle. Quantité, on va dire 999 Quantité trop belle -fait. Oh, ça a marché Allons-y personne bleu, non, je connais le nom Pff, Ça n'a aucun sens frérot Utiliser le dispositif de communication, oui vous, vous, vous mettez votre tête entière à l'intérieur des goussets Chris, tu nous fais quoi, là Hein Tu sais de mettre ta tête dedans Ouais, moi aussi Eh, hey, on n'a pas le temps pour ça Chris, eh hey. Wow, Lancer, t'es le meilleur, mec Allez, Noël, restez nous attendent. Ouais, appuyons sur le champignon Qu'est-ce que tu as encore Hé, hein hey, Lancer, ça va, mec je, je vais bien, j'ai juste très froid. Eh hey, attends ton quoi là Eh, hey, ça va mec Attends, laisse-moi te soigner. Merci Suzy, mais. Purée, c'est pas assez puissant, hein. Vite, puis Chris, il faut trouver Alcé. Il peut peut-être le soigner. Il se regarde à gauche. Attendez, attendez. Vous n'allez quand même pas partir sans moi, si Euh, si. Mais Noël, ma demoiselle en détresse, elle doit être... En détresse Et si, je ne peux pas l'aider, alors Bon, d'accord, tu peux venir si tu la fermes. Des riche chambre d'Azriel. Je tombe sur une porte au hasard, c'est la chambre d'Azriel, mes frérots. Bah, bien sûr. Vous ouvrez la porte avec les yeux fermés, vous ne voyez rien. D'accord. Je l'admets. Je... je ne suis pas vraiment si intelligent. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, tu es contente Je... J'étais je, juste... <rire> non J'étais juste un petit oiseau bleu qui qu ce qu'il m'a dit Flashback Pourquoi je suis devenu méchant Personne ne me souvenait... Personne ne <rire> se souvenait de mon prénom Puis un jour, Noël, Noël et moi avons tenté un concours d'orthographe Prodige, prodige... Intelligent I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T T'es un peu plus long Ça <rire> Quand il ne restait plus que nous deux nerfs en pris le dessus et elle ne pouvait plus parler mmh. Elle a perçu J'ai gagné C'est là que j'ai goûté au laurier à la gloire, la supériorité, le pouvoir addictif de l'intelligence. Depuis, année après année, j'ai toujours été le premier de la classe. Mais c'est seulement parce que Noël m'aide à réviser. C'est elle, la vraie génie. Mais tout le monde attend tellement de moi. Que ferais-je lorsqu'il faudra me débrouiller sans elle C'est pour ça que je voulais créer un nouveau monde pour nous. Avant tout, on sera toujours numéro 1 et numéro 2. Mais j'étais si convaincu par cette idée que la reine m'a piégé. Et maintenant, Noël va souffrir à cause de ça. Peut-être bien que j'aimais juste me sentir supérieur. Peut-être que je suis juste un idiot. Ne pleure pas... Ne pleure, ne pleure pas, monsieur Nugget de poulet. Nous sommes tous des idiots aussi. Hein Enfin, euh, je veux dire, je sais pas pour les autres, mais... Que tu sois premier de la classe ou non, c'est vraiment le dernier de nos soucis. Fais autant d'erreurs que tu veux, honnêtement. C'est pas comme si notre opinion de toi pouvait vraiment... Suzy Suzy, tu tu, tu, tu, tu m'accepterais, même si, même si je suis bête? Euh, ouais c'est comme quand ta sœur se fait battre dans Dragon Blazers 2. Et même si ses stats sont pourris, elle reste ton équipier équipière. Suzy, une vraie référence à Dragon Blazers 2 Suzy, tu n'es pas seulement gentille, tu es aussi une vraie gameuse. Je t'ai peut-être sous-estimé. Ne dis pas ça maintenant Mais ne vous inquiétez pas, c'est décidé j'allais devenir un nouvel oiseau et me battre pour la camp de l'ignorance on t'a jamais dit d'être stupide juste juste que parfois c'est pas grave de faire des erreurs <rire> des erreurs et j'en ferai oh non euh, pourquoi est-ce que Ralsei n'est pas là pour faire la morale aucune <rire> idée nous avons va enlever le oula tu vas me défoncer le cul ou ce... ce cri... Ralsei Ah oui. Euh, vous n'avez pas besoin de crier, hein. Juste parce que vous aimez votre nu. Tu te fous de ma gueule. Oh. Chris Suzy euh, Comment puis-je vous servir Mais qu'est-ce que tu fais euh, La reine n'avait pas de chambre pour moi, alors... Euh, elle m'a fait mettre au d'hôtel à la place. Peu importe, Ralsei. Tu peux sonné lancer euh, Oh c'est si froid. Ah. celui euh. J'ai bien peur que je ne sois pas capable de soigner cela. Qu -qu Quoi Lancer et... Lancer Lancer Hé hey Vous voyez, chaque fontaine des hommes crée un monde différent. Un monde où les Darkners renvoient la volonté de leur fontaine. Bien que ces news puissent vivre dans leur propre monde, ils pourraient ne pas s'intégrer s'ils en visitent un autre. Du coup, il est mort. Oh. Alors on pourrait l'aider Oui, c'est possible. La grande fontaine de la citadelle est faite de pure ténèbres. Tant qu'elle fonctionne, tous les News peuvent y vivre. Alors, si on rapporte une sort à l'école, il ira mieux. Donc il suffit qu'on sorte d'ici, hein. C'est bien ça euh, D'accord. On revient bientôt, mon pote. Tout va bien. Votre ami, si nous battons la reine, on pourra le sauver Euh... Ouais. Puisque je ne suis plus avec elle, la reine, à forcer Noël à exécuter sa volonté. Et si Noël refuse, elle pourrait transformer son visage en tête de robot. Suzy, pourrais-tu m'aider à sauver Noël Euh, moi je, je ne peux pas y arriver seule. Mais si vous voulez. Si. Euh, bah, mais si vous. Si. Putain. Mais si vous pouvez m'aider, j'ai un plan. Un plan. Bon, la reine m'a fait visiter, j'ai remarqué qu'il y avait un raccourci secret au deuxième étage. Pendant que Chris fait diversion auprès de la reine, Suzy prendra le raccourci pour atteindre Noël et me l'a confié sur le toit. En partant de là, je la mettrai en sécurité Et ensemble Nous pourrons tous battre la reine hmm. D'accord, très bien on va, on va tenter le coup <rire> Fort bien, alors On se verra sur le toit, cher agent Bon, allons-y Allons péter la gueule à la reine Oh. La reine s'est trouvée très intéressée par cette vidéo récemment Dans laquelle le chevalier crée une fontaine de sa propre main Bref, c'est ça et les vidéos les plus drôles de Cyberville. Du coup, c'est sur la création de fontaines. C'est le divertissement du déné aujourd'hui. J'ai entendu dire que ça s'appelait la naissance d'une fontaine. Quel nom élégant. Ouais. Le chevalier a créé la fontaine et ce monde. Il pourrait même être plus puissant que la reine, pour le moment. C'est intéressant ce genre d'info là. Oh, Birdly, bonsoir. Chris, Suzanne, content de vous revoir, sans blessure. Maintenant, attends-nous. Voilà un passage de crever le toit Et là-bas, on pourra dé-secourir une dame Noël mm -hmm. Euh, ok. Dé-secourir mm -hmm. Allons-y Chris. Oh, Chris, Chris, et... Chris, ton larbin et toi, Disraël Aven. Allons-y, Suzy Juste tous les deux, ha <rire> Ok, peu importe. Ça sent la douille, hein. Ça sent la giga douille. Non, on doit trouver un moyen de me distraire à la reine. Oh waouh, je suis si distraite actuellement. <rire> Le vérissime pouvoir de Rousselbachard. Fichtre. Oh. oh, je reconnais ce genre d'endroit. Chris, tu te demandes comment je suis y vas en ce moment Oui, je me demande. Dans ce cas, pourquoi ne pas fermer nos yeux et pensez à ce qu'elle fait maintenant. Flashback encore Ah non Pas flashback. On passe à un autre endroit. Quelle lune étrange. Enfin, quelle lune étrange. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ce monde. J'aurais aimé que Tess puisse voir ça. Puisse voir ça. Il y a quelqu'un euh, Attendez. Qu'est-ce que... Vous... Eh! Vous pouvez pas capturer quelqu'un qui a déjà été capturé! Ouais, c'est pas faux ça. Waouh! Attends, mais t'as tué des gens toi? Si si! Tu, tu, tu m'as sauvé? Mmh. Ne t'y habitue, habitue pas trop. Euh, ok, ça. ça marche. Euh. Non. Comment est-ce qu'on est arrivé ici D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cet endroit euh, C'est... Euh, Château de la Reine Maléfique, le monde des ténèbres. Vas-y. Euh, tu, euh, tu es ju juste en train de rêver. Hein Oh, oh c'est vrai. Car si tu es là, ça doit être en rêve. Putain, mais... En compte, hein. enfin, con. Je con, toi. Enfin, Je veux dire, la vraie Suzy ne me sauverait pas assis. Elle, elle, elle en a que faire de moi, je pense. Hein Pourquoi est-ce que tu euh, penserais ça euh, Elle s'en fiche de tout le monde. Bon, d'accord, mais. Tu t'es jamais demandé pourquoi Suzy ne t'embête pas Tout le temps. Peut-être parce que quand elle est arrivée à l'école, tu lui as pris un de tes crayons. Un crayon ridicule en forme de sucre d'orge. Du genre, c'est sérieux Respecte-toi un peu, voilà. Et bien que ça n'avait pas le goût de sucre d'orge, elle euh, s'est rappelé ton sourire. Et euh, elle a décidé de te laisser tranquille, tu vois. C'est euh, assez spécifique. Ouais, bon, euh... Attends. Est-ce que tu viens de nous dire que tu as mangé le crayon Bon, écoute euh. Et donc tu.. rêves son de moi. Bon, il est temps pour moi de retourner à réviser. <rire> ok, si tu frappe moi avec ta hache, réveille-moi. Euh. Attends, non, je peux pas faire ça. Ah, hein, pourquoi pas Si je t'arrête après tout. Euh, je veux dire. Tu veux pas euh, qu'on reste dans son plus longtemps euh, J'imagine que Birdie peut attendre un peu. Allez, il faut qu'on sorte d'ici. Euh. Voir petit il me fait euh, me fait me sentir comme, euh, comme si j'étais Zilla. je pourrais détruire la ville entière <rire> Suzy. et quoi tu penses souvent à devenir Suzy, Suzy ta mère euh, comme euh, mentir mentir vaut mieux mentir à gauche que mentir à droite je pense <rire> non j'ai viens d'y penser est-ce que ta queue bouge toujours comme ça quand tu mens Eh, non, là pas. Non, frère, ces arbres. <rire> c'est en trop, là Je n'ai pas de... Je n'ai pas de queue, ça fait partie de ton rêve. Ah, je vois... De... Désolé. Oui, non, mais frère... Tu t'enfonces pas, s'il te plaît. J'imagine que j'ai juste à vérifier dans la... Non. Mmh, mais bien. Je pense que c'est une jolie queue. Stop non mais tu arrêtais de trembler. J'imagine que je me suis mise à l'aise. Hein Moi aussi. Eh bien, c'était pas si mal. Euh ouais. Ah. Hmm si seulement je pouvais avoir des rêves comme ça tous les jours. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être un rêve, tu sais. Si si. Peut-être. Peut-être qu'un jour on pourrait. Qu'est-ce qui vous rend uh, Noël ma chère, la qui est arrivée pour te sauver. Oh, la bonne partie du rêve est terminée. <rire> C'est bon, Birdly va aider, on est alliés. Oui, ne t'en fais pas, Noël, je suis stupide désormais. Euh, il va bien. Écoutez, je dois aller sauver tout le monde d'accord. Euh, hein euh, Bonne chance, Suzy. Très bien, le, nu le nugget, c'est à toi maintenant. Laisse-moi faire, ma chère Suzanne. Ouais, si tu veux, euh, que bien interlocuteurs avec vous. Euh, elle est partie avant que je ne puisse. Noël, c'est difficile de dire ça. Tu as fait beaucoup pour moi et je... Noël, je suis désolé. Parly, tu es en train de t'excuser. Merci, je, je comprends, tu sais. Tu as toujours été gentil avec moi quand on était cadeau. Tu voulais juste créer un monde heureux pour moi. Je suis heureuse que tu aies réalisé que c'était nul. Ah. Hein Je veux dire... Euh, oui, je voulais ça d'une certaine façon. Je m'excuse pour cela, mais... Je voulais aussi m'excuser de t'avoir mené en bateau. Je sais que tu m'as toujours aidé, fois parce que, eh bien... Tu avais le béguin pour moi, alors. Quoi ah, euh, m'excuse, s'il te plaît, ne sois pas embarrassé. C'est compréhensible, mais je. Je dois te dire que. J'apprécie vraiment notre amitié, d'accord Alors je. J'ai senti que je devais répondre à ces sentiments. Quoi Mais je. je, je, je, je n'ai jamais. De plus, je, je pense que j'ai. découvert quelqu'un d'autre pour moi. Et hein S'il te plaît, ne sois pas jalouse. De. Deux. Si si on est parti sur quel genre de jeu là Parti sur un, un, un truc romantique avec plein de triangles amoureux dans tous les sens, à partir en castagne et tout avec des dramas dans tous les sens ou on est toujours sur du Delta Rune qui ressemble à du Undertale, où on te met réellement des choix de conséquences, euh, enfin on te, on te fait réfléchir sur les, cons sur les conséquences de tes actes. Ou pas là. Là j'ai pas l'impression là. quoi quoi quoi quoi Quoi quoi quoi quoi quoi, quoi J'ai mon choix avec Crash. <rire> C'est pour ça que... Eh, j'ai horreur de... Toujours le, le bon vieux bruitage. Eh, je vous manquais. Bien sûr que non. C'est c'était du sarcasme. Tu m'as manqué. Mais quand on devrait travailler sur ta manière de dire ça. Peu importe, allons-y. La fontaine, elle est juste là, mec. Donc, ça, voilà. Donc là, on est sur le buzz de fin. Mmh. Avec la reine, du coup. Hé, hey, la reine, arrête-toi tout... Arrête tout de suite putain, À chaque fois, je foire tout dans mes putains de dialogues parce que j'arrive pas à lire, putain Ah, mes enfants... Oui, oh. Vous arrivez pile à temps pour voir ma domination du monde. Avec Noël en ma possession, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne change d'avis. Et qu'elle ne libère son pouvoir, couvrant le monde dans Trop tard, Abruti. Noël est avec birdie Ah. Alors c'est qui? <rire> birdie mais il a été intercepté. Les prises de contrôle sont maintenant adaptées aux adolescents. Maintenant, toute la famille peut apprécier la servitude éternelle, Une sorte de rire royale très cruel. <rire> Attends, alors où ouais est Noël? Rire devenant encore plus cruel. <rire> oh, je me demande. Je connais en fait la réponse. <rire> Assez Oh ma chérie, je vous aime sincèrement, toutes les deux. Ce sera une honte de vous forcer à me servir. Une honte agréable. Mister Beast. Tout le monde est serveur, oui. Ma reine, pensait au light news. Ne sommes-nous pas supposés les envoie C'est pas ce que je suis en train de faire. Réfléchis. Les lightneuses ont déjà été esclavagés par moi et mes ipods. Ok. Chaque jour, ils passent des heures à nous vénérer avec un enthousiasme éclatant. Nos écrans d'animaux amusants et de jeux candides. Un tos pour euh, m'avoir fait porter une tenue de majordome. Frérot, c'est bizarre mais ok. <rire> oh fuck. Il n'y que deux, désolé. C'est déjà mieux. Noël. Qui l'aidera dans ce cas Ces si recherches étranges et tristes, qui leur répondra Qu'est-ce que je me demandais Jusqu'à ce, jusqu ce que le chevalier apparaisse et qu'il crée ce magnifique monde de ténèbres. Top 10 meufs, rôles son. Mec mix, mes sons, what the fuck, lol, mec, meuf mix, top 10 mec meuf what the fuck. De merde, maintenant le chemin est clair, tout ce que j'ai à faire est d'étendre. Ce monde des ténèbres, ouais, je vais te calmer quoi. Déchargement de l'attaque ultime. Ok. C'est dur. Ça va. Le bouclier d'acide de la reine est détruit. Du coup, là, on peut vraiment... Euh, reine... Euh, Je sais pas à combien de pourcent on est, mais... Euh, dans le doute, hein Groupé, Groupe desserré. Pourquoi il plus de musique Pas mal, gamin ignorant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais Pourquoi mon câble de contrôle ne marche pas Grâce à... Attends. Grâce à la gentillesse de mes amis et leur grâce. Maintenant, il est temps pour moi de prendre ma liberté. Reine, tu as peut-être maîtrisé le numéro 3. Mais peux-tu tenir tête à nous quatre Lancement de la simulation pour... Le chiffre 4. Hmm. Euh, vous allez certainement me défoncer. Sauf si... Oh non, c'est quoi C'est sérieuse. Euh, attendez, attendez, attendez, une nanose... <rire> Att, euh, attendez, attendez, attendez, une nanoseconde Vous, vous une lâche Vous, vous... <rire> Hélas euh, Birdly, ah, à l'instant, ce n'était rien de plus qu'une simple bavarde. bravade pardon. La vérité est que ce câble a déjà absorbé tout mon succulent jus d'énergie. Ah, Birdly, hey Birdly, ça va Tout devient sombre. Seul, seul, un message d'une belle gameuse peut me sauver désormais. Birdly. Quoi Genre, je sais que tu perds conscience et tout, mais... Tu peux répéter ça plus fort um, <rires> Désolé, soudainement, je, je me sens un peu mieux. Eh, c'est rassurant. Eh bien, euh, on doit se dépêcher de sauver Noël, et donc, euh, salut. Ah, chère Suzanne, si énigmatique à sa façon. Je peux lire dans son cœur, Chris, comme une barre de vie. Et les est bip, en nom de l'amour. <rire> bien assez d'histoire, Chris. Bonne chance. Que les intellos ne soient pas avec toi. D'accord. Ouais, j'ai... Ouais. dire la même chose. Chris, ta grande inquiétude pour moi et mignonne. Mais reste optimiste, optimiste mon oiseau bleu. Je trouverai vite un moyen de t'aider. Hum, bien sûr. Okay. Round 2 Le chevalier Le chevalier rugissant Aujourd'hui il a décidé de créer ce monde Tendant sa longue main vers le ciel Il injecte sa volonté dans sa lame Et fit Jaillir la fontaine de la terre okay. Malheureusement le monde qu'il a créé et piégé dans les limites de la bibliothèque. Si seulement nous avions un moyen de créer plus d'obscurité, nous pourrions être en mesure de recouvrir le monde entier. C'est à ce monde que j'ai réalisé. Ce pouvoir, ce pouvoir de la volonté, ce pouvoir de détermination. N'est-ce pas une chose que tous les Light possèdent Si l'un d'eux était simplement assez déterminé, n'importe qui ne pourrait-il pas faire une fontaine des ombres. Donc... Si le chevalier s'est retiré, alors je vais simplement. en créer un nouveau. Arrête. Oh frère. Noël chéri chouchou douceur sauce <rire> Comment trouves-tu la main géante Super. Et que penses-tu de la domination du monde Oh, Uchi Mama. On va te faire. Si, si, si, tu. tu es venu pour me sauver d'une certaine manière je, je, je savais que tu le ferais mm -hmm. Euh, tu savais Euh, je veux dire euh, je bien Attends, ah ah ça ça ça ça ça ça attends, ah ah ah ah de ah hein, mm -hmm. uh... ah La, la, la reine. Il semblerait que vous n'ayez pas remarqué l'arboisant trop cool au milieu de mon palais. Ce n'est pas bon. Elle est, elle est, invincible comme ça. Hein? Elle s'est vantée de sa forme initiale toute la journée. Euh, tu penses que grandir de quelques centimètres va t'aider? Oui. La musique, la musique comme d'hab. Ça a touché Noël. Sommes-nous prêts à conquérir le monde maintenant Suzy, Laisse tomber. Comme si je lui laisse tomber maintenant. Suzy. T'as une nouvelle forme, mais alors. On a une aussi. Moyen, moyen chaud. Voici notre ultime. Euh, attends une seconde maintenant que tu le dis. Pendant il semble que je. suis sois égalité avec vous. J'espère que vous n'en voudrez pas si je me retiens pas. Euh... Ah. On tombe. <rire> Aucune brillantité sur comment on va se sortir. Euh, on pourrait essayer de battre les bras. Et crainte. Parce ça va dire de la lumière est en armure, en sombre, et de là ah. Oui je trouvais de l'aide pour vous. Regardez, camarades Dans ta quête contre la reine, tu t'es fait toutes sortes d'amis, n'est-ce pas Dans une utilisant nos compétences de fabrication de retours, nous avons modifié tout le monde pour travailler ensemble. Je m'octroirais ce qu'elle ciment le mérite pour cela. Oh, il y a vraiment tout le monde que j'ai épargné, quoi. Tout que j'ai recruté, du coup. Oui, juste regardez. Le projet de groupe est ultime. <rire> Avec une base splendide. Des lumières clignotantes Bonheur, courage Miollement Mon bon énergie Cuinement. Des soins intentionnés. Une cuisson fraîche. De l'organisation. Et surtout, peu importe ce que c'est, babiole, puis sestre. Est Incroyable. Enfin, un adversaire à ma taille. Oh, vraiment, ça va être le fight comme... Euh... Ah non, j'ai cru. Giga Ren. <rire> Giga Chad Bloque le passage. Attendez pour les terminer. C'est l'heure du combat seulement. Ok. C'est de... Euh... Je vois, je vois comment ça fait, je vois comment ça fonctionne. Ah, ciao. Est-ce c'est -ce son attaque finale, là Waouh. Je l'ai envoyé. Je lui ai fait mal. Merde Oh, j'ai skippé ce truc, beaucoup vous m'avez peut-être battu, mais il me reste une chose, que vous n'aurez jamais. Des mains détachables. Superbe. Chouchou, chérie, douceur, S sauce, sauce, <rire> prends la broche que je t'ai donnée et poignard de la terre pour créer notre nouvel empire suprême. Je... je... Qu'est-ce qui ne va pas, Noël Je sais que cela te rendrait heureuse. Ou devrais-je, avec le dernier pourcent de ma batterie, segmenter Suzy en petites partitions Laisse. Laisse Suzy tranquille. Et... Ouais, moi je pile la gueule, c'est ça, et, et Ralse aussi. Tu penses que t'écoutais moindre heureuse non, je ne serai jamais heureuse, pas si tu me contrôles. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça euh... Noël Peut-être que mes calculs étaient mal calibrés Hein Noël, ne tiens pas compte de moi et, avec ton propre pouvoir, choisis le monde qui te rend heureuse. Ren. reine Reine, reine. Est-ce que ça va On dirait qu'elle n'a plus de batterie. On va pouvoir scéler la fontaine, n'est-ce pas les amis Oh, ta gueule. Les amis Ta gueule. La reine, elle a dit... Choisis le monde qui te rend heureuse. Je... Je ne veux pas vivre dans un monde dirigé par elle mais si jamais c'était le cas, est-ce que ce monde serait si mauvais Hein Suzy, tu ne le penses pas toi aussi Je... Euh, maintenant que tu le lis, créer ce monde n'est pas juste. Mieux. On s'est fait tellement tu sais. je n'ai jamais eu d'aventure comme ça avant. Avec des haches, des combats et de la magie. Tout, tout peut être soigné avec un petit sort. Et peu importe ce qu'il se passe, Personne ne nous dira ce qu'on va faire. Oui, tellement. Donc, même si ça a été vraiment effrayant jusque-là, je veux dire. Oh, pas le voir, putain. Donc, y a-t-il une raison de me le faire Aucune ne me vient à l'esprit. Moi non plus. Alors, Noël, laisse ceci être ma véritable excuse. Qu'est-ce qu'il fait en concentrant ma volonté dans cette lame, je vais créer une nouvelle fontaine, Je libérer un avenir radieux, un avenir qui brillera pour nous tous Un avenir dans l'éclat, naîtra de l'obscurité Arrêtez Qu'est-ce que vous êtes tous en train de faire Eh bien, en pensant... Arrête <rire> Je veux dire, arrête Est-ce que tu réalises ce qui va se passer si tu fais ça Je. Salon, je, je, juste. Tu vas déchaîner le rugissement. Qu'est-ce que le rugissement Oh frère. Lorsque la lumière sera submergée par les ombres, lorsque les fontaines empliront le ciel. Tout sombrera dans le chaos. Les titans prendront forme depuis les fontaines, attaquant Titan frérot, et couvriront les terres de dévastation. Les Darkness survivants écrasés par les ténèbres se changeront en statues les uns après les autres. Laissant les Lightners livrer à eux-mêmes. Perdus à jamais dans une nuit éternelle. Est-ce votre vision du paradis Oh mince, je ne savais pas ça. Vous ne le saviez pas Mais tout votre plan était de... <rire> je suis juste un ordinateur, MDR, je ne sais pas tout <rire> Je ne faisais que deviner en me basant sur les actions du chevalier. Pourquoi diable Bon son, voudrais-je mettre fin à ce monde et, et, et bien c'est rassurant. Euh, désolé, je suis désolé, je. Après tout ça, je sais juste que c'est encore plus de problèmes, Noël. C'est bon, Birdly, je comprends. J'y pensais pendant que je chargeais ma batterie. Je ne peux pas calculer les sentiments des autres gens. Vous comprenez ce que je ressens Pas vraiment, MDR. Je ne veux juste pas que Noël soit triste. Eh bien, je suis heureuse que vous ayez compris. J'imagine qu'on fait tous une plutôt belle piquette au final. Sourire. Non, ce n'est pas le cas du tout. Tu peux nous reposer maintenant. Oh, oui. Si si. Eh, hey, t'as tenu tête à la reine, pas mal du tout v vraiment Euh, ouais. Juste, j'imagine que tu vas bientôt travailler, hein. Eh hey. Tout est devenu si intense, j'ai oublié que c'était un rêve. Alors, j'espère juste que... Je vais faire plus de rêves comme ça. Hmm. Eh, hey Noël, quand tu travailleras, réveilleras... Euh, eh bien, je voulais juste dire... Euh... Bonsoir. Eh bien, je suppose qu'il est temps pour vous tous de sortir. Lancement du programme. TendreAzio.exe Vous allez me manquer, vous tous. Noël, ton honnêteté inutile. Suzy, ton courage insensé. Chris, ton attitude est relaxante. Burgly. <rire> nous ne sommes pas obligés de nous dire au revoir. Chris peut vous ramener dans notre citadelle. Vous et toutes nos recrues peuvent y vivre, ok. Oh Annulé. <rire> Suppression de tendre <rire> Tendra Dieu à point exé. Bien, il est temps de faire ce pourquoi on est venu. Eh. eh Noël. Si tu veux la vraie Suzy, sache que.. Sache que peut-être elle a. Écoute. elle n'a pas de queue, d'accord. Revenons pas sur ce sujet-là, s'il vous plaît. <rire> d'accord. J'ai compris. C'est pas un secret. <rire> Allons-y, Chris. De nouveau, la cinématique. Avec la fontaine dégueulasse. Chris. On dirait bien... On est de retour ici, hein? Le chevalier rugissant. Peu importe ce qu'il est, il crée ses fontaines. Mais. Est-ce vraiment si mal depuis qu'il est Depuis qu'il s'est montré. Tout est devenu bien plus intéressant. Pas vrai? Enfin, on n'a pas besoin de penser à ça pour l'instant. Chris, à, à toi de jouer. C'est comme si votre âme brillait. Oui, hein.